Euh, bonjour à tous, nous allons voir euh, comment euh, référencer un site sous WordPress en partant de zéro. Pour cela, je vais me, me connecter dans le tableau de bord en, en passant et en tapant wp-admin. Voilà, j'y suis. La première chose que je vais faire, c'est que je vais installer une extension relativement connue qui s'appelle SEO. Yost, c'est parti. Croix de brique, je me suis trompé. Voilà. SEO. Voilà l'extension. Je clique sur installer. je clique sur activer Ceci étant fait, je vais pouvoir aller paramétrer mon extension. Pour cela, je vais ouvrir l'assistant de configuration. Et je vais suivre les différentes étapes, 12 étapes a priori jusqu'au bout. Configurer SEO CO Yost. Option A mon site est en live, c'est en ligne, hein, c'est de l'anglais, et euh, bon, je sais que les amateurs d'anglais comme ça vont se régaler. Option B mon site est en construction, ne devrait pas être indexé, bien évidemment, puisque je veux le référencer. Je prends l'option A et je clique sur le bouton Suivant. Puis je définis par défaut le type de site. Bon, je vous rassure, à ce niveau-là, c'est pas très important. Euh, le type d'information, parce que ça ne ça change pas grand chose, je prends le blog par défaut, puis je, je clique sur suivant, enfin, il va me demander, le nom de la société, la photo ou un logo, si c'est une personne, a priori, comme ici, on met la photo d'une personne, le nom, si c'est une société, on met un logo, bon dans mon exemple un peu particulier, je n'ai pas de logo, donc j'ai mis ma tête, vous remarquerez qu'au niveau de la tête, et les photographes, ici présents euh, peuvent le confirmer, euh, il va manquer volontairement des informations comme le haut du crâne, et le menton, et un bout de l'oreille. Ça a été volontaire, c'est justement pour, que, pour permettre aux visiteurs euh, de suggérer les informations qui manquent. En effet, les informations qui manquent, c'est le cerveau, le cerveau reconstruit les informations qui manquent, ce qui vous permet de se souvenir de vous. Vous remarquez aussi le sens de l'information, vers la droite, qui est une information positive, vers la gauche, négatif, vers la droite, positif. Allez, je clique sur suivant. Je clique sur suivant. Ok. Allez, bon. <coughs> Bien. Je clique sur suivant balancer des riz et faire des claquettes. Alors, voilà. Bon, je vais faire des coupures dans le film. Voilà. Enfin, je rajoute les liens divers et variés, des comptes euh, que j'ai à ma disposition. Facebook Pro. Twitter si vous en avez un, Instagram, les -in, etc., etc. Vous les rajoutez ici, puis vous cliquez sur « Suivant ». Enfin, vous répondez aux questions par défaut. Est-ce que le moteur de recherche devrait afficher les articles Évidemment, vous répondez « Oui ». Est-ce que le moteur de recherche devrait afficher les pages Vous répondez « Oui », sinon vous emmerdez pour rien. Est-ce que les moteurs de recherche devraient afficher les projets dans les résultats de recherche Vous mettez « Oui » et vous cliquez sur « Suivant ». Enfin, « Est-ce que votre site aura plusieurs auteurs ?» Sur le coup, je dis euh, « je dis Non, il n'y a qu'un seul auteur. » Je fais « Suivant. » Ensuite, il me demande de me connecter à la « Charge Console ».« Cherche Console », c'est ce que vous êtes en train de regarder ici. C'est « Google Console ». Cet outil permet d'enregistrer l'ensemble des sites que vous avez en gestion. Si je prends mon site ici, vous avez la gestion des anomalies, les visites avec les clics, et les sitemaps que vous aurez déclarés. Pour réaliser ça, je vais choisir un profil, ce que j'ai pas ici. Donc en fait, je euh, cherche console, je passe au suivant, et je vais le faire après. Euh, ah, je reviens en arrière, je fais ça, je fais ça, ajouter une propriété, je fais ça, euh, hop, groupe de bits faire ça pour rester dans mon truc. Hop, je vais prendre un troisième onglet. V. Je copie mon adresse. Copier. Je vais dans ma charge console et là je mets mon adresse. Coller. Je clique sur ajouter. Il me l'a déjà validé. Pour valider, bah oui, il me l'a déjà validé. Pour me le valider, Et ça, tac, t'as, vous trouvez c'est Je copier, coller, s'authentifier, ce qui m'a pris là, WordPress formateur, suivant, suivant, suivant, on s'en fout, suivant, c'est validé, tableau de bord, j'ai mon site, il ne reste plus que mes sitemaps, évidemment ici c'est vierge, il faut compter à peu près 15 jours, un mois, avant que les robots viennent scanner votre site, et quand un site est visité, ça ressemble à ça, les anomalies, les visites, et le sitemap. On va rajouter ensemble le sitemap. Euh, toc, réglage CO. description. Site... Formateur indépendant, formateur je vais mettre des mots clés WordPress indépendant sur Toulouse parce que moi j'irai pas péter ailleurs, on doit sur Toulouse. Voilà, Cache console, je vérifie. Maintenant, j'ai cliqué sur fonctionnalités et je vais déclencher le plan de site, le fichier XML, donc le sitemap, ici. Je suis dans la version gratuite, donc de la version gratuite, je le sitemap du site uniquement. Je clique là. Et je clique là. J'ai trois sitemaps dans mon site. Je copie la dernière partie, puisque ça, Google l'a déjà. Je fais copier. Je vais dans l'onglet Google Console. Évidemment, je vais pointer sur WordPress. C'est ici que je vais rajouter mes outils. Je supprime. Et je recommence. Ajouter un sitemap. Je colle, envoyer, actualiser, je clique ici et je vérifie si ça marchait. Là je suis en erreur, mais c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai un fichier vide, donc il ne comprend rien. Et effectivement, ça marche. Je vais mettre mon deuxième sitemap. Les pages. Je vais rajouter un sitemap. Envoyer. Actualiser. Je clique et je regarde si ça a marché. Très bien. J'ai la liste de mes pages. Le troisième sitemap. Copier. est en arrière. Ajouter un site map. Coller. Envoyer. Actualiser. Je cite. Et je regarde. Et j'ai une catégorie qui s'appelle Flash Commerce. Bon. Ok. A partir de maintenant, j'ai mon site ici et là je peux considérer que mon site est référencé en attendant que les anomalies apparaissent.